Talent a choisi d'investir avec le sti parce que ça fait partie de l'ADN de Talent, de former en fait les nouvelles générations et de s'inscrire dans ce parcours de formation continue que l'on souhaite en interne mais également pour nos nouvelles recrues. Nous avons choisi de signer un partenariat avec l'ESTI il y a plusieurs années qui a été renouvelé cette année pour trois années supplémentaires. Tous les ans, en fait, on va enrichir notre formation, on va prendre en compte les retours des étudiants et puis on est dans un monde aujourd'hui qui est très tourné vers l'agile, donc on aime bien adapter la formation en fonction des personnes qu'on a en face de nous. Donc les nouveaux enjeux de la BA, en fait, ça va être tout ce qui va être données liées au Big Data, la Data Science. Ça va être l'analyse des données qui sont éventuellement non normalisées. Et après, il va y avoir toutes les technologies autour du cloud. Nous sommes fiers de participer à cette formation qui aujourd'hui a été reconnue deux années consécutives en tant que meilleur master sur la business intelligence. Aujourd'hui, Talent mobilise plus de 30 personnes au sein de son équipe pédagogique pour diffuser plus de 70 jours de formation auprès des étudiants. Nous, en plus des formations, ce qu'on apporte c'est de partager notre expérience et de leur présenter des cas pratiques sur ce qu'ils pourront rencontrer quand ils travailleront. J'ai fait mon stage de fin d'études chez Talent, après le master spécialisé qui avait été donné par Talent. Et maintenant je suis manager de l'offre Tableau, donc en 5 ans je suis passée de stagiaire à manager d'offre. Cette année j'ai donné un cours de data à l'EASCMI, diffuser les outils, aux étudiants qui vont permettre d'être bien armés. C'est important aussi pour Talent parce que ça nous permet de retravailler aussi nos activités à nous, être toujours en alerte technologiquement. Donner une formation, ça nous permet d'extérioriser, de communiquer à un grand public et ça fait partie intrinsèquement du savoir-faire d'un manager, en l'occurrence pour moi qui suis manager. L'avantage, c'est que les étudiants ont un contact direct avec nous, ça permet de lever leurs doutes, sur le monde professionnel. On a été à leur place. Je suis issu du, du Masters P Business Intelligence à l'USTI. Deux ans après être sorti de, de l'USTI, Talent m'a donné l'opportunité de réaliser les cours. Ça m'a permis de sortir de mon quotidien. Aujourd'hui, à l'USTI, je donne des cours sur la partie TM1. Finalement, ce retour à l'école, c'est mon nouveau terrain de jeu. Donc, mon terrain de jeu chez Talent, c'est en effet la formation. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Sur mon pôle, euh, je forme des personnes à devenir formateurs. On va s'attacher à ce que ce soit quelqu'un qui ait envie de transmettre, qui soit motivé et investi parce que c'est un vrai exercice. L'intérêt de talent il est double, former et sensibiliser sur les enjeux de la BI. Il y a également le côté pour recruter parce qu'on recrute beaucoup. Talent Solutions a recruté en 2018 plus de 100 collaborateurs, dont une bonne partie issue de l'ISTI, et ambitionne de recruter en 2019 150 collaborateurs, voire plus. Et très concrètement, ces 150 recrutements vont nous permettre de faire évoluer nos offres et dans une perspective agile sur nos périmètres, sur nos terrains de jeu. Il est extrêmement important en fait de rester au contact de ces étudiants qui seront les ingénieurs de demain et qui auront les idées qui vont nous aider à porter les nouveaux métiers de demain.